On a décidé de faire du champ un, un allié pour que les enfants soient mieux soignés et mieux accueillis dans les structures. J'ai décidé finalement que dans la cohérence de mon parcours professionnel, euh, euh, l'art, la culture rejoignaient le social.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 euh, avec leur famille, de d'accepter de, un, un petit euh...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 la culture c'est quand même la vie, la rencontre, hein on en parle